Donc le télétravail, même s'il s'adresse à tous les salariés hein, dans le code du travail, il pourra être restrictif euh, selon certaines catégories euh, de salariés. Alors pour être mis en place, hein, euh, il y a certaines précautions que l'employeur devra, euh, devra prendre puisque l'employeur est garant de, de la santé et de la sécurité des salariés sur le lieu de travail et ça c'est une obligation de résultat euh, donc l'employeur devra notamment veiller à vérifier la conformité euh, du domicile et donc des installations électriques avant que le salarié puisse pouvoir télétravailler euh, à son domicile et donc Généralement, les coûts du diagnostic électrique qui est fait préalablement au télétravail seront pris en charge par l'employeur. Et bien entendu, qui dit télétravail suppose d'équiper le salarié, donc ordinateur portable, téléphone, pour pouvoir exercer et être joignable s'il faut au sein du domicile. Donc, l'important pour l'employeur, finalement, quand il va mettre en place euh, le télétravail, ça va être aussi de rappeler eh bien, les plages horaires, euh, les règles à respecter, hein, puisque le, le salarié va exactement faire la même prestation de travail, mais à son domicile, bah, pour pouvoir préserver la santé euh, du salarié et également euh, la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, le salarié devra respecter son horaire de travail quotidien, euh, comme il devrait euh, l'être, finalement, s'il était en entreprise. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le télétravail euh, va avoir les mêmes conséquences que le travail exercé en entreprise, puisque en cas d'accident du travail, on aura une présomption euh, de l'accident du travail euh, au même titre euh, que euh, le travail exercé euh, au sein de, de l'entreprise.